Heureux des uns et des autres je sais même pas ce si se dit mais bon c'est pas grave, on va le dire quand même donc les deux actualités le premier est chronocross The Radical Dreamer Edition euh, chronocross de base un jeu sorti à plus de 23 ans euh, seulement au Japon aux USA prévu là sur PS4 switch et Xbox One et PC Steam euh, la deuxième actualité est celle que tout le monde attendait depuis euh, longtemps bien évidemment c'est Xenoblade Chronicle 3 alors celui là tout le monde l'attendait euh, moi c'est un des jeux avec Dragon Quest à l'époque qui m'a fait prendre une Nintendo Switch Mais voilà on va en reparler tout les détail tout au long de cette vidéo Alors cette vidéo elle va être un peu courte, je suis désolé Je, je fais cette vidéo juste pour montrer deux news qui sont pour moi très importantes Alors la première comme j'ai dit, Chrono Cross The Radical Dreamer Alors Chrono Cross c'est quoi C'est un jeu sorti il y a plus de 23 ans de ça Sur PlayStation 1, il est sorti au Japon Et bien sûr... Pas en France, comme d'hab, ça à l'époque c'était fréquent, fréquent que les meilleurs RPG ne sortaient pas. Bon, on a, on a eu quelques-uns qui n'étaient pas sortis, comme Chrono Cross, Xenogears Valkyrie Profile et autres à l'époque. Bon, en tout cas, Chrono Cross c'est un jeu qui a marqué l'histoire, c'est une légende. Aujourd'hui, Score Enix nous ressort, mais pas la sauce qu'on souhaiterait tous, peut-être, je pense. Voilà, on va organiser cette vidéo et on va revenir dessus. à tout de suite, bonne vidéo. Bonjour à tous. Alors, vous avez vu la vidéo comme moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a de différence par rapport à l'ancien Bon, ceux qui ont connu Chrono Cross à l'époque comprendront que là, c'est juste un petit un petit lifting, un petit une petite touche de pinceau au bout du jour. Bon, ils sont vraiment pas foulés et là, ils ont perdu, ils ont pondu un jeu Chrono Cross, une réédition. Alors, moi, tout ce qui est Remaster et tout, je n'ai pas vraiment d'inconvénients Là où ça pose un peu plus un problème, c'est quand on ressort un jeu comme ça, t'as brut. Donc le restyle vite fait, histoire de dire on a fait un truc, et voilà, entre le pont, la... c'est tout bénef, et ça, bon, je suis pas trop, trop fan j'aurais bien voulu qu'il ressorte, mais avec les graphismes d'aujourd'hui. Bon, c'est pas le cas. Après, la bonne nouvelle, enfin, la bonne nouvelle et la mauvaise en même temps, bon, on va commencer peut-être par mauvaise, c'est que le jeu euh, sort uniquement dématérialisé. Alors ça, pour ceux qui aiment bien les boîtes comme moi et d'autres personnes, c'est un peu dommage, mais voilà quoi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il sort en Europe. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'il sort en avril. Maintenant, petit point de dérogation. Est-ce qu'il s'est traduit Eh bien, je pense pas. Ça m'étonne qu'il soit traduit. Mais euh, c'est pas grave pour ceux qui, ont, qui, qui ont la version Christiana ou autre. Ou ceux qui souhaitent le faire en français. Vous avez la possibilité de le faire en français via, via une page de fin de traduction qu'il avait faite à l'époque. Des fan de trade qui l'ont fait à l'époque, qui l'ont traduit en français. Il est très, très bien traduit d'ailleurs. C'est comme ça que je me suis redécouvert après avoir fini en version américaine 100% anglais, auquel je ne comprenais rien du tout. Je m'étais attaqué à la version française, traduite par des fans et j'y ai pris plaisir. Donc voilà ouais, bon, le jeu sort en avril, des petites nouveautés comme des musiques hautes, un, euh, un petit lifting. Il y aura possibilité de jouer à la version originale ou à la version lifting, enfin, un petit peu en fait. Bon, bon après à voir mais... Je pense que s'ils sont dématérialisés, je ne sais pas encore si je vais les prendre. Probablement, à mon avis, ouais. Maintenant, si plus tard, il sort en version physique, oui, ça c'est sûr que je le prendrai. Bon, à voir en tout cas. Alors, seconde actualité, euh, Xenoblade Chronicle 3. Ça fait plus de 4 ans que le 2 est sorti. Il y a qui sont impatients de découvrir le 3. Moi de même. Donc euh, on va voir cette petite vidéo et on revient tout de suite ensemble. à tout de suite. Fighting in order to live and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it saw this coming. You aren't. You're not enemies. Now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try. Try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost. I won't let you solve it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock. It has to go. Urubaras are bore this world. They must be erased without a trace. Bon, retour cette, sur cette petite vidéo, alors comment vous, vous trouvez bien, pas bien, moi je la trouve vraiment pas mal. C'est vrai qu'on n'apprend pas un peu trop, on n'apprend pas du tout sur les combats, donc on voit quelques passages de jeu, on voit quelques anciens alcoolites qu'on avait, qu avait découvert à l'époque, mais là quand même, franchement, moi je ne m'attendais pas à ce que le jeu soit annoncé euh, de sitôt. Je m'attendais à ce qu'il sorte euh, beaucoup plus longtemps après euh, les précédents épisodes, maintenant là, il sort 4 et demi après, c'est quand même une grosse surprise on voit qu'il sort en septembre 2022 le jeu il est quand même le les prix des épisodes était vraiment pas mal celui ci je pense qu'il va... va vraiment plaire à pas mal de fans moi j'attends depuis ferme les musiques ont être pas mal d'être bien maintenant c'est vrai que la vidéo elle nous laisse un peu sur la fin mais bon c'est fait exprès hein. c'est probablement pour nous faire découvrir au compte de goût de chaque chaque de... du jeu mais à mon avis, celui-là, il va, va vraiment faire fureur. Vivement en septembre 2022. C'est peut-être euh, d'ailleurs euh, ce jeu-là qui va me faire prendre euh, la Switch OLED. Bon, on verra d'ici là. En tout cas, voilà quoi. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, si vous avez des choses à dire ou autre, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de, de, de, de, des prochaines vidéos.